On nous parle toujours de réindustrialisation. C'est tout à fait normal, mais en même temps, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, dans toutes les économies développées, la France comme les autres pays, 70 à 80 de l'emploi est aujourd'hui dans les services. Donc, on est dans une société différente de la société industrielle, qu'on le veuille ou non, une société qu'on peut appeler une société de service, d'autant plus que le travail industriel lui-même, il a une dimension de service qui est très marquée. Et donc le livre Sociologie des services veut réfléchir sur ce que signifie concrètement, dans différents contextes, ce passage à la société de service, ce passage à une économie qui est marquée par les relations de service. Et donc il y a différents chapitres qui montrent qu'est-ce que cela signifie dans les entreprises privées, y compris dans les entreprises industrielles, qu'est-ce que ça signifie dans les services publics et qu'est-ce que ça signifie aussi dans un certain nombre de nouveaux champs d'activité, les services aux personnes, euh, où là, la plupart des prestataires sont aujourd'hui des prestataires associatifs. Et à partir de... Ces milliers d'entretiens qui ont été réunis pour voir comment le travail se modifiait par sa dimension de service, il y a un certain nombre de réflexions transversales qui sont proposées en fin d'ouvrage pour savoir aussi qu'est-ce que ça signifie plus largement, au-delà des entreprises privées, du service public et des associations, ce passage à la société de service, évidemment en considérant que celle-ci ne supprime pas l'importance de l'industrie, mais qu'il est temps de passer à un autre stade, un stade dans lequel on ne nie plus l'importance des services, mais dans lequel on admet que ces services sont partie prenante de l'économie d'aujourd'hui et de demain.